Qu'avec la force, elle vole. Ouais, ouais, avec la force, elle vole. Bon, vous l'avez compris, la blague était mauvaise, mais on va parler de la princesse Léa. Alors, déjà, euh, au niveau de la figurine, euh, cette princesse Léa, qu'est-ce qu'on en dit On a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup gagné en finesse euh, depuis la sortie des, euh, des Snow. Euh, déjà, avec Virs, on avait un visage qui commençait vraiment à devenir quelque chose de, de, de voilà qui, qui, qui avait du répondant. Moi, j'avais eu des vrais ratés avec Luke Skywalker, hein, je le redis. Euh, là, on a une princesse Léa... Ah, qui a de la gueule, si on peut se permettre de dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'elle a vraiment des optiques qui sont qui sont bien creusées, une bouche qui est dessinée, une coiffure qui est vraiment modulée. Et pour le reste du corps, on a quand même des plis sur les vêtements et, et surtout une finesse de restitution dans les mains, dans l'arme, que je n'attendais pas. Parce que je trouve que quand on avait vu les images de la figurine, les premières images de la figurine, moi j'avais trouvé que la princesse Léa, elle était, euh, était vraiment en mode plutôt épisode 8 euh, qu'en mode retour du Jedi en fait. C'est mesquin hein Oui c'est mesquin. Euh, là on a vraiment gagné en finesse, euh, donc voilà, un, un, un vrai plus, un vrai plus qui confirme la tendance des figurines de Star Wars Legion Légion à être quand même un, un peu mieux définies, un peu plus belles. Alors, je sais pas, j'ai tendance à être le seul à avoir dit ça, mais non, j'ai quand même des abonnés hein, qui réagissent là-dessus et qui me disent ça m'a l'air plus beau. Oui, je pense que c'est plus beau, et franchement, euh, la boîte de start n'est pas représentative de la qualité des figurines de Star Wars Legion. Sachez que ça s'améliore de plus en plus, et que notamment depuis Virs, les Snow Troopers. Les flits aussi que je présenterai dans une autre vidéo sont beaucoup plus fins, beaucoup plus finis et beaucoup plus détaillés. Donc bon point à FFG pour euh, cette figurine de la princesse Léa. Allez, maintenant on va aller regarder les cartes de la princesse en commençant par sa fiche de correspondance. Donc la princesse Léa c'est un commandant, hein, attention. Euh, elle vaut 90 points, elle a 6 points de vie. Ce qui est pas mal, mais étant donné qu'elle défend en déblanc, attention, c'est dangereux, elle risque de vite passer l'arme à gauche. Euh, donc vous allez voir qu'il y a des cartes qu'il faut lui associer pour que d'autres se prennent les balles à sa place, mais faites gaffe, elle risque d'être fragile. D'autant plus qu'au niveau courage, elle n'a que deux, donc euh, dès qu'elle se fera tirer dessus, elle risque de vite euh, perdre sa capacité de courage. Donc faites attention avec la princesse Léa, c'est quand même pas le temps que, que l'on pouvait imaginer, mais... Euh... C'est une femme forte, mais pas à ce point-là. Au niveau euh, de l'adrénaline, euh, comme tout commandant, elle transforme l'adrénaline à la fois en attaque et en défense. Hein. Si vous faites un jet et que vous avez de l'adrénaline en attaque, vous allez transformer ça en touche critique. Et si vous faites en défense, vous allez transformer ça en bouclier. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut lui sauver la vie, étant donné que le dé blanc, c'est quand même de la merde. Il faut le reconnaître. Au niveau euh, du combat, arts martiaux, 3 euh, des noirs. Quand on est capable de buter Jabal Hut, finalement on peut mettre 3D noirs euh, euh, en arts martiaux. Hein je ne sais pas ce que vous en pensez. Par contre, Blaster de Sport Defender de Leia. Euh, de sport. Euh, elle l'a acheté à Decathlon, euh, je ne sais pas. Je... Blaster de sport. Je... Franchement, les noms, ça devient euh, une blague. Franchement, une blague. Il y avait eu le blaster de luxe. Euh, pour Luc euh, qui, est, euh, qui est un paysan hein, à l'origine et maintenant on a un blaster de sport euh, acheté à Ikea, bref, euh, à, <rire> à Decathlon euh, ou peut-être à Ikea en kit, je ne sais pas en tout cas, il a l'air d'être en kit parce qu'il a une distance de tir de 1-2 donc il tire pas bien loin et en plus, il tire que 3 dés noirs donc en gros, il vaut euh, une claque de la princesse Léa c'est soit elle vous fout une gifle et vous faites 3 dés noirs soit elle vous tire dessus et elle vous faites 3 dés noirs Bon, vous avez compris, hein, ce n'est pas le personnage offensif par excellence. Euh, elle a perforant 1, donc c'est quand même intéressant, puisque tant que vous attaquez, vous annulez un résultat euh, bouclier à l'adversaire. C'est toujours utile, mais c'est pas elle qui va vous désinguer euh, à un bipode impérial. quoi. Hein. Vous, vous oubliez, c'est pas elle qu'il faut envoyer pour ce genre de mission. Mettre à couvert 2, ça c'est assez intéressant. Choisissez jusqu'à 2 unités de soldats alliés à portée 1. Chaque unité choisie gagne un pion d'esquive. Donc je vous rappelle que les pions d'esquive, vous pouvez en euh, additionner autant que vous voulez. Hein. Et puis au moment de la défense, bah, vous les consommez. Donc bah, là, vous en, aurez, vous en aurez un automatiquement pour deux unités qui seront près de vous. C'est intéressant. et Vous allez voir qu'il y a des cartes qui feront que les unités auront tendance à rester près de vous si vous jouez bien les choses. Inspiration 2. Quand euh, votre étape ralliement, euh, retirez jusqu'à deux pions de suppression euh, d'autres unités à portée 1-2. Donc c'est deux pions de suppression hein, pendant le ralliement, c'est intéressant. Ça vous permet de ne pas consommer euh, d'autres actions pour euh, supprimer euh, les, pions, euh, les pions de suppression. C'est intéressant. Elle a Agile et elle a Tireur d'élite 2. Donc Tireur d'élite 2, tant que vous effectuez une attaque à distance, réduisez de 2 le couvert. Du défenseur, je vous rappelle que les couverts ne montent que jusqu'à 2, hein, puisque les grosses barrières qui sont dans le jeu font un couvert de 2. Donc en gros, autant vous dire qu'avec la princesse Leia, il n'y a pas de couvert qui aille. Allez, on regarde rapidement les cartes d'amélioration qui sont disponibles et qui sont au nombre de 3. Donc vous avez tout d'abord l'équipement environnemental. Bon, moi j'ai déjà dit que je n'étais pas spécialement fan de ça. Vous gagnez sans entrave, vous ignorez les effets des terrains difficiles. Euh, présence imposante, toujours marrant de voir le Dark Vador euh, en carte euh, posé sur un, sur, un, sur un rebelle, mais, mais voilà tout arrive. Quand vous donnez euh, les ordres, vous pouvez les donner jusqu'à portée 4, bon, c'est logique pour un personnage qui devra rester en retrait parce qu'il est fragile d'avoir une portée 4 pour distribuer euh, ses ordres. Je vous rappelle que la portée 4 c'est celle qui est la grande réglette hein, euh, que vous pouvez euh, démonter euh, pour le jeu. 4, ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Ça fait loin. Si vous êtes plus loin que ça, c'est que, que vous êtes parti en moto jet. Mais en l'occurrence, il n'y en a pas chez les rebelles. Ou c'est que vraiment, vous êtes parti comme un sabre au clair et vous ne méritez pas de recevoir un ordre. Euh, la carte la plus intéressante, mais qu'on avait déjà vue, c'était chef estimé. Tant que vous défendez, chaque unité soldat, troupier, allié à portée 1 gagne gardien 1. Et c'est quoi gardien 1 Eh bien, gardien 1, c'est tant qu'une unité alliée a porté un défend, donc en l'occurrence, cette fois-ci, ce serait la princesse Léa, contre une attaque à distance, vous pouvez annuler jusqu'à un résultat touche. Chaque résultat annulé, vous lancez un de vos dés de défense et vous convertissez des adrénalines, puis subissez une blessure pour chaque résultat vierge. Voilà, donc en gros, il s'agit de se jeter devant elle pour recevoir les tirs à sa place. C'est glorieux. Ça peut être intéressant parce qu'elle est quand même assez fragile, surtout avec ses dés blancs. On a presque l'impression que grâce à gardien, elle évitera plus les tirs que grâce à son pion de défense. Au niveau des cartes de commandement, euh, c'est là que ça devient super intéressant parce qu'elle a sa première carte qui ne vaut 1 mais qui est bombardement. Et franchement, celle-ci, elle est super sympa. On se rappelle de Vyrs hein, qui avait la possibilité de, de, de tirer avec, je crois, de mémoire 3 ou 4 4 dés rouges à distance 4 et infinie. Donc c'est comme s'il était à l'intérieur d'un quadripode impérial. Et bien là, on a bombardement coordonné. Bombardement coordonné, c'est une carte de commandement qui va vous permettre d'activer, euh, de donner un ordre à Leia. Et euh, à la fin de son activation, Leia peut effectuer jusqu'à 3 attaques contre des unités ennemies différentes en utilisant l'arme suivante. Donc l'arme suivante, c'est 2 dés rouges. Donc d'accord, c'est plus faible que Virs mais c'est sur trois unités différentes et non pas une. Donc c'est quand même intéressant. Attention, je vous rappelle la distance, c'est 4 infini, c'est-à-dire que en dessous de 4, si les troupes se sont trop avancées, vous ne pourrez plus les viser. Donc utilisez cette carte brillamment euh, en la jouant en début de tour. Alors attention, début de tour ou second. Si vous alignez Leia, euh, les gens d'en face vont savoir que vous allez vouloir jouer cette carte-là rapidement. Donc soit euh, ils font ce qu'ils font pour ne pas se mettre euh, en position de se faire bombarder la gueule, euh, soit ils attendront cette carte-là à coup sûr et joueront euh, en fonction. La deuxième carte, euh, c'est euh, l'heure n'est pas au chagrin. Pensez aux petits Ewoks morts au nom du barbecue de Endor. Je dis n'importe quoi. Donc, c'est une carte qui va activer deux soldats. Quand une unité de soldats alliés reçoit un ordre, elle peut effectuer un déplacement à vitesse 1. Quand elle reçoit un ordre, pas quand elle est activée. Ça, c'est intéressant parce que ça va vous permettre, en fait, euh, de déplacer votre figurine avant de l'activer et qu'elle bénéficie à ce moment-là. Soit de ces deux mouvements, hein, elle a droit à deux actions, elle peut faire deux mouvements. Soit d'un mouvement et d'un tir, soit d'un mouvement et de consommer un pion, de s'attribuer un pion, enfin plein de choses. Donc ça c'est intéressant parce que se déplacer de 1 au moment du pion, au moment de recevoir son pion d'ordre, ça peut vous permettre de vous repositionner, de repenser votre tactique euh, pour, pour, pour ceux qui sont sélectionnés. Et donc de euh, générer des euh, repositionnements, des replacements. Donc ça je pense que vraiment... Quand c'est bien joué, ça peut, être, ça peut vraiment être fatal à l'adversaire. Surtout si vous avez des pions d'attente. Vous vous repositionnez. Et là, vous jouez vos pions d'attente dès que, dès que l'autre bouge. Ça, normalement, ça devrait marcher. La dernière carte, c'est euh, Sauvons-nous d'ici. Sauvons-nous d'ici Sauvons-nous d'ici <rire> euh, Leia, ça va activer Leïa et deux unités. Après, l'activation... Après l'activation de Leia Organa, vous pouvez choisir une unité alliée à portée 1-2 dotée d'un pion d'ordre face visible et l'activer. Oh bah tiens Comme ça, vous grillez le tour, tout simplement. C'est-à-dire que normalement, une fois que vous avez joué Leia, c'est à l'adversaire de jouer. Eh bien là, non. Vous allez choisir une unité à situer 1-2 qui a déjà un pion d'ordre euh, de, de, de disponible, hein, qui, qui aura un pion d'ordre attitré, Et vous allez pouvoir l'activer et donc jouer tout son tour à ce moment-là. Ça aussi... C'est la capacité de prendre le lead sur l'autre. Et c'est là tout l'intérêt de la princesse Leia. Voilà, vous l'avez compris, hein, euh, la princesse Leia, ce n'est pas un tank euh, de guerre. C'est comme le général Mir, c'est un personnage de soutien. Hein, un personnage qui va vous apporter de la subtilité dans votre jeu. Elle va notamment et principalement vous autoriser à euh, être plus véloce. Et là, je l'utilise bien comme il faut le mot. Plus c'est-à-dire que vous allez être plus rapide dans vos décisions, plus rapide dans vos activations. Et voilà tout le talent de la Princesse Organa sur le champ de bataille. N'oubliez pas euh, qu'il y a en ce moment un petit jeu concours euh, pour gagner le Général Virs. Hein. Pour ça il suffit juste de vous reporter à la vidéo en question dont le lien pss, va apparaître par, par, par là ici. Et euh, vous suivez les instructions, il suffit de vous abonner de dire en commentaire que vous voulez le Général Virs dans votre équipe, et puis de partager la vidéo. Faites attention, mettez vos, vos, vos abonnements en visuel, que je puisse vérifier que vous êtes bien abonné à ma page, parce qu'il y a des gens qui masquent leur abonnement et on ne peut pas vérifier. Et si je ne peux pas vérifier que vous êtes abonné à ma page, ben, je ne pourrais pas vous garder dans les, dans les gens à tirer au sort le 17 juin. Je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés, et qui peuvent malgré tout participer à ce tirage au sort avec un petit commentaire de leur fidélité.